La news essentielle de ce lundi, c'est bien sûr la situation du Brexit qui ne cesse de se complexifier. Ouh. Et oui, on voit ici des Britanniques en plein tourment politique. Yeah. Ne sachant pas quoi faire face au Brexit. Et oui, oui. Des Anglais. Complètement désemparé. On voit vraiment qu'ils sont perdus. C'est très préoccupant. Moi-même, j'ai un anglais à la maison. Il est très perturbé. Il ne fait plus dans sa litière. Euh... Oh, mon dieu, Brian, vous êtes devenu anglais oh non cette attention c'est visiblement très contagieux